La filière vitivinicole doit faire face aujourd'hui à de nombreux défis pour accompagner son développement. Augmentation des surfaces de plantation, dépérissement du vignoble, transition écologique ou encore échanges commerciaux avec l'international. Pour y faire face, de nombreux acteurs de la filière ont déjà rejoint la révolution digitale nécessaire à ce développement. Mais de nouveaux challenges restent à relever. Il y a aujourd'hui d'innombrables sources de données de logiciels fermés, d'outils d'aide à la décision non compatibles, de projets numériques au retour sur investissement incertain ou faible et d'obligations réglementaires et environnementales. Et si vous deveniez acteur du premier écosystème digital ouvert au service de la viticulture durable et de votre performance économique Equiviti, la nouvelle génération de systèmes d'information vitivinicole pour une gestion complète de votre exploitation et des échanges simplifiés avec tous les acteurs de la filière. Son approche, modulaire et ouverte, vous permet de choisir tous les outils et logiciels disponibles sur le marché dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Les données sont automatiquement récupérées et intégrées dans un système d'information sécurisé et protégé avant d'être instantanément analysées puis traitées. Avec Equiviti, redevenez maître de votre exploitation. Valorisez et contrôlez vos données. Personnalisez vos outils et vos tableaux de bord. Suivez de près les chiffres clés de votre exploitation. Pilotez vos budgets prévisionnels, anticipez vos besoins. Simplifiez vos démarches administratives. En bref, gagnez du temps et de l'argent. Alors, innovez et investissez durablement au service de votre exploitation. Rejoignez le mouvement sur Equiviti.com. Equiviti, votre avenir garanti dès aujourd'hui.